Voici une analyse à froid de cette étude que nous avons réalisée pour le compte de Fortinet sur l'impact du télétravail sur la sécurité du SI. C'est une étude que nous avons menée en avril-mai 2021 et que nous analysons donc ici à froid avec un ensemble de tri à plat. Ce... Le rapport fera l'objet d'un webinaire que j'animerai avec Christophe Auberger de Fortinet sur l'impact, donc les impacts bien entendu du télétravail sur la sécurité IT, puisque c'est le sujet et c'est une étude qui a été réalisée auprès de DSI et responsables informatiques français euh, sur un, un ensemble assez large, puisqu'on a plus d'une centaine de professionnels. Alors c'est très précis en plus de, de, de professionnels d'entreprises. Grande et très grande donc euh, euh, c'est pour ça qu'on n'a pas un échantillon euh, très, très large mais quand même suffisant pour pouvoir sortir des statistiques significatives l'agenda de cette présentation du 1er juin sera euh, en trois parties d'abord une petite introduction rapide deuxièmement une restitution de cette étude euh, on se donne pour cela 25 minutes et puis euh, un ensemble de euh, micro ouvert avec euh, Christophe qui nous permettra d'échanger euh, avec euh, l'auditoire. Alors D'abord, euh, je vais décrire les profils de nos répondants. Euh, comme je l'ai dit, 122 répondants au sondage. En fait, on a eu plus de 200 répondants mais nous avons bien entendu filtré euh, sur les réponses qui nous intéressaient, c'est-à-dire tous les répondants des entreprises de plus de 1000 personnes et voici donc la répartition avec 50% des répondants de 1000 à 5000 personnes, dans ce qu'on peut appeler des ETI, et puis de 5000 à 10 000, 14%, 10 000 à 50 000, 14% à nouveau, et puis bien entendu un peu moins de euh, personnes qui ont répondu de plus de 100 000 euh, euh, et de plus de 50 000 euh, employés, euh, pour un total de 18 environ. Donc euh, c'est un échantillon assez, euh, assez bien balancé euh, sur l'ensemble des sous-échantillons des grandes et très grandes entreprises. Euh, française. Donc ces fonctions euh, des répondants, euh, je dirais on peut les regrouper en trois, euh, d'une part euh, des DSI et des CIO euh, pour environ un tiers, euh, un petit peu plus d'ailleurs, un tiers, euh, les responsables informatiques et... Euh, et ou au Haïti, puisque c'est le terme consacré aujourd'hui, près de 40%, et puis euh, un autre échantillon de 30%, ce qui nous permettra ensuite de tirer euh, des, euh, des tris croisés, même si euh, bon, la base est assez, est assez faible, mais ça nous permettra quand même de faire des tris croisés avec euh, quelques précautions méthodologiques d'usage. Les secteurs d'activité aussi qu'on peut regrouper environ en trois tiers à peu près égaux. D'abord euh, un tiers sur le famille IT Télécom, un tiers sur les services dans lesquels on a aussi euh, inclus les services publics, euh, les médias, les loisirs, le tourisme et la distribution. Et puis environ euh, 30% sur l'industrie, l'agriculture, l'énergie ou le transport logistique. La sécurité donc en situation de télétravail, euh, première question, euh, pensez-vous que votre entreprise est dans l'ensemble euh, vulnérable, plutôt vulnérable, plutôt protégée, très protégée. Et on a ici donc un, une majorité de réponses, mais pas, pas une majorité totale, mais une majorité relative de euh, plutôt protégée, euh, avec 51 réponses. Et puis euh, ensuite, euh, je dirais un, un ensemble de réponses assez euh, euh, assez euh, réparties sur les, les, les différentes options. On a quand même, un, si on regroupe très protégés et plutôt protégés, une majorité d'entreprises qui pensent qu'ils sont plutôt euh, plutôt à l'abri. Mais plutôt protégés, ça reste quand même quelque chose d'assez <rire> d'assez euh, euh, relatif euh, en matière de sécurité. Si on est plutôt protégé, ça veut dire qu'on est certainement quelque part un peu plutôt vulnérable. Avant la crise du Covid-19, parce qu'on a voulu mesurer comment ils sentaient les choses avant et après, considériez vous que le travail était une menace pour la sécurité de votre SI euh, Alors, pour une majorité euh, déjà... Euh, une sorte de conscience autour de cette importance du télétravail pour la sécurité avec 40% de répondants de plutôt importants et puis de 23% de très importants. Donc, finalement, ici, quelque chose qui vient quand même montrer une certaine inquiétude par rapport à cet état de fait. Et puis, finalement, le reste des répondants pour environ 40% qui pensent que c'est pas ou plutôt pas important. Alors, comparaison entre avant et après. Euh, avant, très important de 23%. Euh, et puis après le Covid, après mars 2020, eh ben là, on voit une nette amélioration euh, des très importants. Euh, donc là, on, on prend euh, carrément 12 points, euh, 30, à 35% de répondants et 36%, 37% de plutôt importants. Donc on a, euh, je dirais, un transfert très large des plutôt importants vers les très importants et une réduction, euh, une réduction aussi conséquente de 13% des euh, pas importants et pas importants du tout. Nous avons ensuite voulu mesurer euh, dans les circonstances actuelles quels étaient les domaines du cloud où les responsables informatiques interrogés euh, voyaient euh, une menace euh, plus particulière euh, en, dans cette situation de télétravail. Hein. C'est toujours cette situation de télétravail qui nous intéresse. Et donc, bien entendu, on a repris les trois catégories classiques du cloud. SaaS pour Software as a Service, et pour as a Service, et Platform as a Service, donc pour les, les gens qui ne sont pas familiers de l'informatique, mais qui sont intéressés par les problématiques de télétravail. Le SaaS ce sont les logiciels qu'on peut utiliser en ligne. Le IaaS, c'est l'infrastructure, c'est-à-dire acheter euh, des lames de serveurs euh, nus euh, sur euh, des espaces cloud et, et le PASS c'est euh, la même chose que le YAS mais avec en, en plus tout un outillage et des frameworks qui sont disponibles pour permettre les développements euh, et, et tout un environnement de développement euh, intégré. Donc euh, logiquement on voit bien le SAS apparaître en premier ici avec 71% des réponses, bien entendu il y avait plusieurs réponses possibles mais néanmoins on voit le Yas qui est très très bien placé ici dans cette réponse, et donc on pourrait imaginer à l'origine, enfin c'était un peu mon, mon hypothèse de départ, c'était de croire que euh, finalement les euh, informaticiens seraient plus suspicieux des utilisateurs lambda, mais finalement... Euh, les utilisateurs informaticiens, hein, puisque le IAS et le PAS euh, sont un usage exclusif des informaticiens, sont aussi euh, problématiques euh, de, euh, de cet usage euh, de l'informatique et, et euh, en situation de télétravail et de son importance sur, euh, en termes d'impact sur la sécurité. Question numéro 6. Euh, quels sont les domaines du cloud euh, pour lesquels ces menaces de sécurité sont les plus importantes On a voulu ici gratter un petit peu euh, au-delà des simplement du IASAS yes, pour savoir où se situaient euh, les dangers selon les informaticiens. Toujours toujours pareil, on est dans du déclaratif. Et là, on a sorti volontairement Microsoft 365, euh, nouveau, nouveau nom de Office 365 pour ceux qui ne le savent pas, euh, qui, est, euh, qui a été victime euh, récemment euh, d'attaques, de, euh, de, plus particulièrement de vols de mots de passe, et euh, ce qui a d'ailleurs obligé euh, la plupart des utilisateurs informaticiens, euh, administrateurs de Microsoft 365 à mettre en place immédiatement la double authentification, et pour ceux qui ne l'ont pas fait, il est urgent de le faire. Première réponse, euh, en premier lieu, les applications métiers dans le cloud non agréées par la DSI. Donc on a voulu séparer celles qui étaient agréées et celles qui n'étaient pas agréées. Donc ça, je dirais, pas tellement, c'est pas tellement surprenant. C'est là qu'on va trouver euh, essentiellement euh, le Shadow IT. Donc euh, je dirais, pas de surprise, 63 réponses sur 122. Euh, mais, mais là où ça devient intéressant, c'est que la deuxième réponse, ce sont les applications agréées par la DSI de stockage-partage de fichiers. Et on a mis hors Microsoft, hein, puisqu'on a mis OneDrive à part. Euh, donc c'est intéressant, puisque ces, ces outils de stockage-partage, pourtant agréés par la DSI, sont quand même considérés comme un élément euh, de brèche de sécurité potentielle. Troisième euh, euh, option euh, proposé dans, ce, dans cette question. Les applications non agréées à nouveau par la DSI, de stockage, partage de fichiers. Alors c'est assez intéressant parce que finalement, on voit plus de réponses sur celles qui sont agréées que sur si celles qui sont non agréées. Quelque part, ça veut peut-être dire quelque chose. Il est peut-être plus difficile de gérer en propre une application de stockage ou qu'on va héberger chez soi euh, dans une dans une formule, je dirais, de « cloud ». Euh, privé qu'une euh, solution qui est finalement complètement outsourcée et où finalement aussi on a outsource euh, la protection des données, la protection des utilisateurs. C'est intéressant, c'est un peu disruptif. Euh, je m'attendais pas à voir cela dans cet ordre-là. Euh, Microsoft 365, qu'on a voulu isoler, donc, est bien présent aussi dans cette réponse. Euh, mais en quatrième position, un petit peu en retrait, euh, quelque part ça nous donne une indication euh, sur euh, la perception de la menace par rapport à ces, à ces dernières attaques qui ont été assez virulentes hein, sur Microsoft 365, notamment euh, chez les grandes entreprises, hein, puisque c'était elles qui étaient visées. Et puis en dernier, on verra les applications métiers dans le cloud agréées par la DSI, ce qui paraît logique quand même, 42 réponses sur 122, donc c'est pas négligeable. Finalement, tout le monde est un peu logé à la même enseigne, il n'y a pas euh, finalement une catégorie par rapport à l'autre qui semblerait protégée. Alors, les différents types de menaces. De façon, euh, je dirais, non surprenante, on trouve le phishing en premier, à égal force, les rançongiciels. Je, je, je ne sais pas si c'est un effet, encore une fois ici on est dans la perception, euh, si c'est un effet de, je dirais, du bruit médiatique qui est fait autour de, du ransomware, je pense qu'en termes de nombre de menaces, on est certainement très en deçà de ce qu'il y a en termes de phishing, mais par contre, la dangerosité de la menace est particulièrement accrue. Donc, notamment, il y a eu des cas très médiatisés pendant la période de confinement, notamment sur certains groupes d'hôpitaux, notamment dans le sud-est de la France. Les chevaux de Troie, un petit peu en retrait, puisque ce, je dirais un peu moins, euh, même si le cheveu de Troie et le phishing sont en général liés, puisque euh, c'est par le phishing qu'on a réussi à introduire un cheval de Troie euh, par la suite. Euh, et alors le quatrième point, c'est là que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, parce que certes, on entend beaucoup parler du, des crypto-monnaies en ce moment, c'est particulièrement à la mode, et du coup, forcément, il y a un, une nouvelle forme de menace de sécurité. C'est euh, au lieu de mettre, euh, comment dire, des verres qui vont venir s'installer sur votre ordinateur pour faire, euh, mettons, envoyer des mails ou faire des choses euh, qui sont, ou, ou passer des données ou, ou organiser des fuites de données, et bien, on va tout bêtement installer un logiciel qui va faire du mining, donc qui va miner des crypto-monnaies et probablement du bitcoin. En fait, c'est une façon de... Euh, décentraliser euh, la ressource euh, de mining. Alors ensuite, les fuites de données par ingénierie sociale. Je suis étonné de le voir à ce niveau-là, parce qu'on le sait depuis toujours, c'est euh, une des menaces les plus importantes. Le, le fuite de données par ingénierie sociale, mais le terme n'est pas très très joli, mais c'est-à-dire en fait le, le fait d'avoir passé par une personne, de passer de l'information euh, à l'extérieur, et ça vient souvent, 80% à peu près, de l'intérieur de l'entreprise. Et puis les fuites de données sans ingénierie sociale, donc avec de la technologie. Puis ensuite on va trouver les anciennes formes, le DDOS, l'injection SQL, les verts, le man in the middle tel qu'on connaissait dans les, dans les années 90. Et puis ça un petit peu plus naissant, je pense qu'on en verra certainement beaucoup plus dans les années qui viennent, la compromission des objets connectés, et puis des attaques sur l'authentification et beaucoup moins euh, le farming euh, qui est euh, donc la même chose que le phishing mais appliqué euh, au site euh, au site web donc c'est-à-dire le fait qu'on aille voler votre DNS en fait pour aller rediriger euh, en euh, votre requête sur le, le nom de domaine vers un nouveau site entièrement dupliqué bien entendu mais sans que l'adresse du site en soit changée. Dans le phishing, en général, il y a un, un site on, dont on change légèrement le nom de domaine pour, euh, pour vous amener sur un, un lien différent. Question numéro 8. Dans les circonstances actuelles, quelles seront selon vous les meilleures solutions technologiques pour ce préminaire des essai, de sécurité Eh bien là, on va trouver euh, sans véritablement d'étonnement de, euh, de, euh, la sécurisation des accès par token et authentification forte qui sont en train de s'imposer absolument partout. Avec, euh, et ça, je dirais, c'est une généralisation y compris dans le grand public hein, puisqu'on le voit euh, avec la généralisation euh, de l'authentification forte dans la banque qui vient se, se substituer au 3D Secure, euh, euh, jugé pas assez solide. Euh, la sécurisation du cloud privé et public, ça, c'est important également. La sécurisation des flux par VPN. Là, c'est, je dirais, une, une méthode par le réseau qui est un petit peu plus, petit peu plus ancienne, mais classique euh, aussi. Et puis, la sécurisation des flux par SD-WAN, Software Defined Wide Area Network. Donc ça, c'est des méthodes un peu plus modernes euh, qui sont en train de se, de se développer. Là où je suis euh, surpris, c'est la, la protection des terminaux, euh, finalement, EDR, EPP, euh, qui, qui est un peu en retrait, euh, et puis euh, l'intelligence artificielle qui est euh, euh, elle aussi euh, probablement euh, en phase de, de, de développement et d'amélioration. Euh, ce sont des outils qui vont permettre, notamment par la détection des comportements anormaux, alors ça, ça se fait déjà notamment dans la banque, hein, ça se fait déjà même depuis quelques années, euh, par le, la détection des comportements anormaux qui va permettre du coup d'ajouter euh, des euh, phases de sécurité supplémentaires pour protéger le SI euh, au cas, en cas de doute et pour faire une levée de doute tout bêtement et se bien s'assurer que euh, l'utilisateur est le bon utilisateur tel qu'il devrait l'être. Alors question numéro 9, quelles sont les meilleures méthodes afin de préserver la sécurité du SI en temps de télétravail euh, là, d'un côté, on avait les technologies et la deuxième question, c'était les méthodes. Hein. On, on a bien voulu séparer les deux euh, pour ne pas euh, mélanger euh, les deux sujets. Alors, premièrement, la sensibilisation des collaborateurs. Des collaborateurs, comme on l'a vu, qui ne sont pas seulement des utilisateurs lambda, qui sont aussi euh, euh, des informaticiens, puisque des utilisateurs du IAS et du PAS mettre en place la gestion des identités, traquer les vulnérabilités, bien entendu, euh, séparer les données euh, sensibles des autres. Ça, ça paraît aussi euh, une bonne idée, parce que finalement, pourquoi euh, protéger euh, l'ensemble du SI euh, sur des données qui sont moins sensibles C'est peut-être moins grave, après tout. Euh, on peut peut-être aussi, euh, comment dire, faire en sorte euh, que euh, ce soit les ces données plus sensibles et plus proches de la production qui soient euh, qu favorisées en termes de protection. Hein. On le voit, euh, que ce soit dans les attaques euh, type WannaCry en 2018 17 euh, ou celles qu'on a eues cette année sur euh, les, euh, les, comment dire, les, euh, les hôpitaux euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, ce sont essentiellement des données euh, de production hein, qui sont visés, et, et des outils de production, en l'occurrence sur les hôpitaux, c'était euh, des outils euh, sur les machines euh, de radiographie, qui sont des machines qui, qui fonctionnaient avec des, des vieux systèmes Windows non mis à jour et non supportés, donc, qui donc plus, euh, plus protégés par euh, les antivirus, euh, de, puisque, puisque non supportés, et qui surtout non mis à jour, et qui finissait par bloquer l'intégralité du système de, de l'hôpital, aussi bien pour les accueils, les enregistrements, les sorties, les paiements, enfin, tout était bloqué. Alors, voilà, à définir des règles de mot de passe. En fait, si on regarde ici, on trouve en fait, qu'il n'y a pas une seule méthode qui soit une silver bullet. Il y a finalement un ensemble de méthodes qui sont assez contraignantes pour une DSI, à mettre en place pour protéger euh, le SI euh, de, des différentes menaces. Troisièmement, la perception, et notamment du BYOD et du CYOD. Et la question, c'est est-ce que c'est un caractère aggravant de la sécurité du SI Là non, non plus, on n'est on pas tellement surpris, mais la réponse est assez massive, euh, avec un, une, une énorme majorité de tout à fait d'accord et de plutôt d'accord. Euh, seuls 6,5% qui sont plutôt en désaccord par rapport à cela. Alors face aux menaces, pensez-vous que les postes de travail de vos utilisateurs sont dans l'ensemble plutôt sécurisés et très sécurisés, même remarque que tout à l'heure, plutôt sécurisés, 60%, mais en matière de sécurité, les failles n'ont pas besoin d'être très grandes pour être dangereuses. Alors sur la sécurisation euh, des sites distants, euh, on a classé, on leur a demandé de classer les risques suivant par ordre de priorité. en fait, on se retrouve avec plutôt la fuite de données, les lacunes en matière de sécurité et la susceptibilité aux escroqueries par hameçonnage qui, qui arrivent en tête de liste, suivie par à nouveau les fuites de données. Donc, la fuite de données, on la voit partout. Donc, c'est clairement. Euh, L'enjeu le, majeur, hein, c'est de voir ces données partir à l'extérieur. Euh, parce que c'est normal, la donnée est devenue euh, euh, le cœur de, et, et l'informatique sont devenus le cœur du business d'aujourd'hui, hein, que ce soit en, euh, pour la prédiction ou pour le, tout bêtement l'exécution le, du business de tous les jours. Les lacunes en matière de sécurité euh, donc, sont citées également euh, assez euh, régulièrement. Et puis, euh, on va trouver ensuite la vulnérabilité accrue au virus et au logiciel malveillant, euh, euh, finalement moins, euh, moins euh, présent euh, dans la tête de nos répondants. Un zoom également sur le Secure SD1, qui est, On a une réponse assez encourageante sur cette méthode, avec une réponse à étudier 37%, une réponse complémentaire à 33%, et même la meilleure réponse à 16%. Donc, j'irais plutôt dans, dans le plutôt positif, on est dans une majorité écrasante, 95% des réponses si on prend ces trois dernières possibilités. Voilà pour notre analyse, donc en 25 minutes, ce qui sera exactement le temps qui nous sera imparti lors de ce webinaire.